Tout le monde. Bonjour tout le monde. Ici, c'est le maître Ina. Le maître Ina. Je suis au temple. Vous voyez bien, c'est le maître Ina. Je suis dans mon temple traditionnel avec mes génies. Vous voyez, je suis au temple. Je suis au temple. Vous voyez, je suis au temple. Je suis au temple. Je suis au temple. Je suis au temple ça je suis au temps. voyez bien, je suis au temps. Et voici les génies, les génies multiplicateur d'argent. Et ceux qui ne sont pas d'accord, vous voyez bien avec vos yeux. C'est un génie multiplicateur d'argent. On produit beaucoup d'argent, la porte, la valise et la cannerie magique. Et pas de ça n'a pas de conséquences ni des inconvénients ni des sacrifices humains mais ça jusque des conditions qu'il faut bien suivre après de m'avoir contacté je vous livre les conditions à suivre voilà un peu donc ceux qui sont intéressés à faire le porte-monnaie magique et ça fait aussi le retour d'affection attachement avortement et tout le travail qu'il faut contre la sorcellerie, contre poison, tous les problèmes avec vous dans votre vie vous allez directement, n'hésitez pas, contacter le maître Inan. Contactez le maître Inan sur le 00229 99 27 88 66. Je dis bien, vous me contactez directement sur 00229 99 27 88 66 d'accord je suis là à toutes vos dispositions je suis là pour vous aider dans tous les domaines que vous avez dans tous les problèmes avec vous dans votre vie je suis là pour vous aider je suis autant donc contactez moi pour toutes les solutions de votre avis est très facile et très rapide un retour d'affection 7 jours donc contactez moi si vous êtes intéressé voilà je vous bien, je vais vous encore vous répéter le numéro. Et vous, vous n'hésitez pas. contactez moi je suis à votre disposition. Sur 0, 0, 00229 89 27 88 66. Je dis bien 00229 99 66. 27 88 66. N'hésitez pas à contacter le maître Ina, tout sera à votre disposition. Merci, je suis au couvent. Voici mon temple. Voici mon temple, je suis au couvent. Et merci d'avoir contacté le Maître Inan à tous vos dispositions. Tous vos problèmes. Le tout d'affection. Tous vos problèmes. Avoir un boulot rapide. Attachement. Tous les problèmes avez vous dans votre vie, n'hésitez pas de contacter le maître Ina. Merci. Merci. Voilà, je suis au temps. Voici le couvent. Voici le génie. Vous voyez bien avec vos yeux. Vous voyez bien avec vos yeux. n'hésitez pas de me contacter. N'hésitez pas de me contacter. D'accord? Donc voilà. Voilà. Sans efficace. Et très rapide. La solution avant tout. Bon, voilà, merci.